Dans la team inbox, euh, on, a on a troqué Stéphane euh, contre euh, Raphaël. Et aujourd'hui, oui. on a fait des choses euh, pas très passionnantes, euh, pas très marquantes, mais essentielles quand même. C'est-à-dire qu'on a écrit tous les tests de tout ce qu'on avait fait les deux jours précédents, de sorte à préparer une future branche qui est prête à être pull requestée et sur notre serveur. Notre objectif, c'est de la avant ah, la fin du bar, ce qui sera une, une avancée de, par rapport à ce qu'on a pu faire. Donc, ça a été essentiellement euh, divisé en deux parties. Les tests euh, des nouvelles routes PT backend qui ont été faits par euh, Thomas et Raphaël en faire programme. Et moi, je me suis occupé des tests front-end euh, sur bah, les nouveaux états, ça c'est un nouvel état Twitter et euh, une nouvelle directive qu'on a ajoutée dans le fichier, le fichier des tweets. Et on avait un sujet aussi sur le. sources de données qui sont agrégées, donc les tweets et emails, donc quand euh, vous faites scrolling, il faut agréger les résultats de différentes sources, fabriquer le jeu de résultats à afficher dans, dans la page. Voilà, donc tout ça est testé, euh, magnifiquement euh, codé et prêt à être remis en pull request, donc demain ceci vous certainement pour, euh, pour regarder un petit, peu, un petit peu ce code. Voilà, et donc petite démo finale, finalement de la feature en l'état avec beaucoup de choses que vous avez déjà vues, mais là c'est un peu plus complet. Donc, dans la side, on m'a ajouté un nouveau euh, menu euh, Twitter avec un sous-item par compte Twitter enregistré dans le produit à votre nom. Donc là, j'en ai qu'un. Donc quand je suis sur, euh, sur mon compte Twitter, je vois euh, le fil de mes tweets sur ce compte-là. Euh, compte Donc ce n'est pas mes tweets en fait, c'est euh, les mentions et les directs messages. Donc si je, vais... non. Voilà. si je vais en bas, on voit que ça a fini de scroll correctement sur la liste de tweets. Donc si je vais ici, je suis sur la vue euh, agrégée, j'agrège toutes les sources de données, aujourd'hui on en a deux, c'est les tweets et puis les mails. Donc si je scroll un peu, vous voyez que j'ai un magnifique nice scroll hein, sur mon... Ah, donc là, j'ai des tweets et des mails. Donc là, on a l'avatar de la personne avec un petit. sur les Twitter pour indiquer que ça Twitter. Et on a aussi les liens vers les, vers les gens en twitter.com. Et donc là aussi, si je vais en bas, cette business scroll aussi. On ça charge aussi des tweets en fait, sur, les, sur les périodes précédentes. On ne peut pas les ouvrir. C'est le, le next. On ne as... peut pas les composer non plus. C'est le next ouais, du le next. Dans Twitter, tu déjà des widgets qui te fournissent pour archiver les tweets. Ouais, en no end-end. Je sais plus ce que c'est, mais c'est ce que j'avais utilisé non, sur, sur les communautés. Quand je postais le lien dans Twitter, c'est un x ça, C'est un ça, ça, ah, Twitter. Oui. Euh, on va peut-être faire ça parce que, par exemple, quand tu as des images inline des vidéos inline, peut-être qu'on voudra les voir dans la visite. Après, il y a plein de d'améliorations. Pour l'agrégation, tu as revoyé les autres l'agrégation de la de de de voilà. de de Bien, Je suis parti du paginateur service en fait, initialisé pour les contacts, simplifié euh, le plus possible. Voilà. Mais l'idée globale, c'est qu'on charge beaucoup de données, qu'on garde une memory, on pagine et... On peut avoir plusieurs comptes Twitter là On peut. tu peux rajouter tous hein. les comptes Twitter, tu as accès au plusieurs comptes Twitter, tu peux les linker, c'est ça Ok. Mais du coup, on ne les distingue pas encore, hein. sur la computer computer. Bah, si on a plusieurs comptes Twitter. Si, là Ah ouais, ah, sur les comptes Twitter, c'est agrégé. On t'a tout, tu vois. Quand c'est agrégé, bah, tu, ah, si tu, tu le fait. sais via le destinataire en fait. Oui, il y a la mention. Oui, voilà, c'est ça. Il y a la mention. Et là, dans l'arbre, euh, il, il y a plusieurs non, niveaux. Dans non, le non, cas d'un direct non. message, si ce n'est pas mentionné, effectivement, là, pour le moment, euh, yeah. il y a Il pourrait y, y avoir un distinguo. De et, et demain, on peut assomment rajouter les salons vendus de chat. Ouais. Ouais. Ouais. ouais comme un don. Que... Et la prochaine question Est-ce qu'il y aura un aspect rangement des on lui il remet le collapse Voilà le collapse en français, on fait chez nous euh pendant un instant c'est pas franchement prévu ouais. ça peut faire partie des tests utilisateurs par exemple ouais. est-ce que le est-ce que les folders à plat ouais. dans ouais. le build gauche c'est pertinent et badge ah on peut mettre transgression mais il n'y a pas dit il n'y a pas de lieu il a pas de lieu justement c'est ça ma question ouais. On pourrait euh, imaginer stocker les tweets chez nous, savoir si l'utilisateur en a une... Non, on pas. non, non, non, non, On Pour apprendre un les badge, heures, voilà, le nombre de tweets sur les dernières 24 heures par exemple. Oui. Mais sur des comptes comme le tien par exemple, tu seras à 99% en permanence, coup, donc ça a moins de sens. Non, mais sur les oui. non il faut bien aussi, parce qu'il y avait vraiment des choses, avant, de ne supporter pas. Vraiment... Ok. Non, ah, avec l'un, ça. Tu sais, si tu as vu ou pas vu Ça vaut le coup de creuser, effectivement, si oui. on oui. peut moins oui. avoir la besoin de mon PC et elle est où ta face